Ma femme et moi, on aime la baston, mais on avait décidé de prendre une pause, au moins une journée. J'étais pas trop pour au début, la mais Cotsworth c'est très gentil avec Sean. Et alors qu'est-ce que j'en ai à foutre Moi j'attends le match de foot là. Ma bière est où, bordel genre. Allez, va ouvrir, ça le fera partir. Et oh là, j'ai encore raté le match. Bonjour, Société Voltec. Salut Regardez ça Quel magnifique ciel bleu Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort. <rire> Croyez-moi Ouais, on l'a déjà fait celle-là, ouais. qu Un papa que vous si bien hein, quoi, mais... <rire> Quel journal Tu J'ai entendu Quatsworth Allez, allez. Mais c'est toi qui as voulu ce gamin moi, ben j'attends le match de foot là. Où sont mes bières T'as encore oublié d'acheter les bières, comme d'habitude Ouais, ou alors tu les as planquées. qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Oh non. On oh non, pas encore. Qu'est-ce qui se passe, Godworth ben quoi, qu'est-ce qui se passe Le match a commencé, je l'ai raté à cause de toi, là. Abrutie. Éclair. Hein, des éclairs, des éclairs, éclairs à quoi aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous, nous essayons d'en savoir plus. Ouais ben bah, donne-moi l'heure du match. Qu'est-ce qu qu'il a dit Ça commence quand, Non. Sûres nous non, on me dit pas que le match est encore reporté, là. C'est pas possible. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à... à New York. Oh, mais c'est loin, ça. Mais on s'en fout. Allez, on voit le match. Habitants de Le Le Mais qu'est-ce que c'est cette merde C'est quoi cette connerie Mais inscrit à quoi Inscrit à quoi Je comprends rien, c'est quoi cette connerie là Mais inscrit à quoi C'est absurde c'est si moi Voltaire vous, vous ne rentrez si pas Si je rentre Vous ne m'arrêterez pas ah, Oh du calme. Ah je le reconnais, celui-là ah, Bien fait pour sa ah, gueule Allez, je tente le coup. On pas pour la je suis inscrit, je suis inscrit. On est sur la liste. Oui, oui, bon, regarde bon, bien, je suis inscrit. Bon, adulte. Bon, adulte. C'est bon. Merci. Bonne chance. Bon, là, merci, bon, Merci. merci. suivez-moi. Allez Qu'est-ce qui va se passer oui, pour je, je suis inscrit de l'autre côté de la barrière. Je suis homme Montez sur la plateforme Mettez-vous au milieu Ouais, ok. Euh, t'aurais peut-être dû garder la maison, non Et si on pique mes bières okay, bon, bon. Oh Ça lui apprendra à lire la notice. Pas de métal dans les fours micro-ondes Accroche-toi On peut pas aller plus vite Aidez-moi Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers en ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans la Brisson. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Monter l'escalier. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Ok, si ben vous, vous savez pas, des fois, lors du match, des fois, non Vous serait tous. Vous êtes en sécurité, maintenant. Ouais, d'accord, mais bon... Euh... bon je veux bien faire votre truc, mais bon... Ah, oh, mais pousse-toi <rire> Oui, c'est homme adulte. Salut. Oui, c'est moi homme adulte, c'est moi. Merci. Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Oui ben, coche bien la case homme adulte, parce que moi, je suis pas n'importe qui. Oh, vous avez une famille adorable. J'espère que vous ferez à votre nouvelle maison. Homme adulte, c'est moi. Pardon. Entrez dans la capsule quand vous voulez. Non mais moi, je veux juste savoir ce qui se passe là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi je dois aller là, moi Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. Bah ben ouais, mais moi j'attends mon match de foot là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là Pourquoi vous nous faites chier comme ça Normal. Procédure terminée. Eh, hey, mais ça gêne. 4, 3. 1. 1. 2. 1. 2. Et je te dois une bière. Merde, on se jette les burnes. Comment on ouvre ce truc Ah ouais, à l'ancienne. <rire> Allez, allons voir ça Waouh Dommage J'ai pas pris mon appareil photo Eh bien au moins, elle ne plus celle-là Et je raterai plus un seul match de foot Et ça c'est cool Bon allez, au bistrot On a un truc à fêter là La liberté Vive la liberté